Seigneur, merci Elohim. L Elohim vivant, toi qui es venu nous sauver, nous voulons te louer, chanter à ta gloire, magnifier ton grand nom, Seigneur, magnifique, Seigneur. Yosalin Zambé, Zambé Namcolo, Yosalin Zambé, eh, Zambé Nanga, Yosa l'inzambé, Zambé Namkolo, Yosalin Zambé, eh, Zambé Nanga. Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Tambay, Yosaline le fidèle est l'unique. Yosaline Zambé, l'unique et véritable. Yosaline Zambé, Zambé na mawa go oh, Yosaline Zambé. Je suis un grand, Come on, Salut, Magnifique Seigneur, l'élohim d'amour, l'élohim de miséricorde, l'élohim d'amour, de bonté, il est mon Elohim. Magnifique Seigneur, alléluia, gloire oh, au Seigneur, alléluia, gloire oh, au Seigneur, alléluia, magnifique Père très Saint. Zambe Zambe Zambe Zambe Zambe Zambe Merci, quelle grâce, quel chant, quelle magnifique présence du Père, alléluia. Tu es magnifique Seigneur, alléluia, alléluia. Waouh Seigneur, merci pour ta présence, nous te bénissons pour ta bonté Seigneur. Saint-Esprit, waouh! Mm -hmm. Merci pour ta présence, Seigneur. Conduis toutes choses, saint de saint. Oh, Alléluia! Oh, Seigneur! Alléluia! Alléluia! Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Wow, Seigneur. Adonai, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette belle présence, Seigneur, de ta bonté, de ton amour, Seigneur. Nous voulons te magnifier, t'exalter, Seigneur.